Bonjour à tous. Nous lançons donc cette session des biblioses avec deux orateurs. Les premiers orateurs vont être les docteurs Eve Cariou du de CHU de Toulouse et le deuxième, les professeurs Denis Duboc de l'hôpital Cochin à Paris. Donc je laisse, je laisse tout de suite la parole à Eve sur son topo. Merci. Alors, bonjour à tous, donc euh, moi je vais vous parler aujourd'hui de ce papier qui a été publié il y a un peu plus d'un an dans l'European Art European Journal of Medicine Nucléaire, qui va s'intéresser aux fixations extracardiaques des scintigraphies osseuses chez les patients porteurs d'une amylose cardiaque. Euh, et on va voir l'intérêt dans l'algorithme diagnostique et pronostique de ces patients. Donc le contexte, c'est celui-ci. Vous connaissez tous cet algorithme qu'on utilise en pratique quotidienne pour le diagnostic différentiel entre les amyloses AL et à transthyrétine, les deux principales les plus fréquentes, avec donc cette scintigraphie osseuse et la recherche de gammapathie monoclonale, qui permettra en fonction euh, donc de la présence ou non de gammapathie d'aller à la preuve histologique pour l'amylose AL, euh, et en cas en absence de gammapathie avec une fixation euh, sur la scintigraphie osseuse, de poser le diagnostic d'amylose à transthyrétine. Euh, les fixations extracardiaques sur ces scintigraphies osseuses, euh, elles ont été décrites euh, dans ce papier euh, initialement, donc, qui se principalement intéressait à la fixation pulmonaire, euh, publiée en 2018. Et On voit que, bon, déjà première info, que dans les sujets, chez les sujets contrôle, on n'a aucune fixation pulmonaire chez ces patients là et que finalement euh, avec le score de péruginie à 2 puis à 3 on a une augmentation euh, du pourcentage de patients avec une fixation pulmonaire euh, chez ces patients atteints. Donc là on parle de bien d'amylose à transthyrétine. Donc euh, la méthodologie de ce papier, la voici, donc ils ont euh, recensé tous les patients qui avaient bénéficié d'une scintigraphie osseuse de 2010 à 2017. avec euh, comme groupe contrôle les scintigraphies osseuses négatives, donc pas de fixation, euh, et qui avaient des critères d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc ça c'était le sujet contrôle. Ils ont exclu bien sûr les diagnostics différentiels de CMH, CMH sarcomérique, autre type d'amylose type amylose AA. Et ils ont exclu également les patients pour lesquels la scintigraphie avec les clichés précoces était soit non interprétable, soit absent. Et donc on arrive à cette cohorte de patients de 247, avec principalement euh, donc des amyloses à transthyrétine sauvage, donc 107 patients, 75 mutés et 65 AL. Donc cette scintigraphie osseuse elle a été faite avec un cliché précoce à 10 minutes post-injection qui permettait de calculer le rapport cœur sur Médiastin et que s'il si était supérieur à 1,21, posait le diagnostic d'amylose à transthyrétine. Euh, et des euh, clichés euh, à 30 minutes, donc précoces, hein, euh, avec un, une tomonostométrie qui permettait de, donc sur la, les clichés corps entier d'établir euh, la fixation cardiaque et extracardiaque qui va nous intéresser aujourd'hui. Voici le score qu'ils ont établi, donc le score de MADI, qui est finalement assez simple à calculer. Donc Le score 0, bah, aucune fixation, ni cardiaque ni extracardiaque. Le score de MADI 1, il y a une, uniquement des fixations extracardiaques. Alors vous voyez ici par exemple une fixation pulmonaire, des fixations des tissus mous, euh, fixation hépatique, euh, splénique, euh, fixation du péritoine également, qu'on peut voir, une fixation de la thyroïde. Le, le score de MADI 2 euh, était dans le cadre d'une fixation cardiaque unique sans fixation extracardiaque. Et le MADI 3, on avait fixation cardiaque et extracardiaque. Donc la population, euh, ben on voit ici une population d'amylose des sujets plus âgés comme on pouvait s'y attendre, avec des marqueurs cardiaques plus élevés, hein. on avait un NT-ProBNP nettement plus élevé comparé aux autres types d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, euh, des strains plus altérés des épaisseurs septales un peu plus augmentées. Et donc là, on verra après euh, le coup, ça nous intéresse un peu moins la différence de population entre les amyloses à transthyrétine et les amyloses à L. Qu'est-ce qu'on peut euh, voir dans, cette, dans ces résultats C'est que déjà, eh bien, la fixation cardiaque, comme on le sait, elle est présente dans 100 des cas dans l'amylose à transthyrétine, qu'elle soit sauvage ou mutée, et que la fixation euh, cardiaque dans l'amylose à L est beaucoup plus rare. Elle était ici dans cette cohorte de 8 qui est concordant avec les séries aux alentours de 10%. Euh, la fixation extracardiaque elle, qui nous intéresse principalement aujourd'hui, était beaucoup plus fréquente dans les amyloses AL et principalement euh, dans les amyloses, dans les fixations digestives, hépatiques ou euh, les fixations spléniques. Alors, ce qui est important à noter aussi d'emblée dans, dans ces résultats, c'est que les fixations pulmonaires, par contre, étaient assez fréquentes, que ce soit dans l'amylose AL ou l'amylose A transthyrétine. Donc, euh, ce qu'on peut voir avec euh, ces résultats, c'est que euh, bon, bah, les scores de MADI 1 sont exclusivement présents dans l'amylose AL. Donc, quand on a une fixation extracardiaque, on le voit ici, score MADI à 1, on a une spécificité à 99% pour l'amylose AL, et une valeur effective positive intéressante de 91%. Alors que quand on a un score à 2 ou 3, donc je vous le rappelle, score à 2, c'est fixation cardiaque unique ou score à 3, fixation cardiaque et extracardiaque, on a une, une spécificité importante pour le diagnostic d'amylose à transthyrétine. Ce score il a également un intérêt pronostique. Euh, et on le voit donc, dans cette population d'amylose AL, Dès qu'on avait un score supérieur à 0, donc généralement 1, comme on l'a vu précédemment, on a une différence significative sur la survie. Donc on peut peut-être supposer qu'on a une atteinte plus sévère systémique qui peut expliquer cette, cette évolution péjorative sur le pronostic. Dans l'amylose à transthyrétine également, hein, si le score MADI est plus élevé, on aura euh, une différence significative sur la survie. Alors que, par contre, euh, étonnamment, on a le score MADI. Dans l'amylose à transthyrétine mutée, qu'ils aient un score MADI 2 ou 3, on n'a pas de différence sur la survie. Et dans l'amylose à transthyrétine sauvage, euh, on a bien cette différence avec euh, donc, euh, un pronostic vraiment plus péjoratif s'il y a une fixation extracardiaque présente en plus de la fixation cardiaque. Donc En conclusion, euh, ce score de MADI est calculé sur la scintigraphie osseuse avec des clichés précoces euh, et il va s'intéresser à savoir si on a ou non la présence d'une fixation extracardiaque. C'est un examen qui est non invasif, qui est disponible et qui est utile dans la pratique quotidienne euh, pour la prise en charge diagnostique des amyloses et il a en plus un intérêt pronostique, ce qui est euh, intéressant pour la, la prise en charge de nos patients. Donc On l'a vu, hein, on a une, un score MADI-1 va être hautement spécifique d'une amylose AL et donc ça peut être intéressant également puisqu'on sait que souvent on n'aura pas de fixation cardiaque chez ces patients-là. On peut si on a une fixation extracardiaque euh, vraiment augmenter notre suspicion diagnostique pour l'amylose à elle, alors que si on a soit une fixation cardiaque unique ou une fixation double cardiaque et extracardiaque on aura une, importante, euh, une chance plus importante d'avoir un diagnostic d'amylose à Donc Simplement, les limites de cette étude, c'est que cette euh, scintigraphie osseuse avec cliché précoce n'a pas été reprise dans les recommandations les dernières recommandations avec le consensus d'experts de dents de 2019 et donc elle n'est pas réalisée en pratique quotidienne dans tous les centres donc, je vous remercie pour votre attention merci beaucoup pour cette belle présentation euh, avant euh, éventuellement de poser des questions de la part du public j'ai moi deux questions en fait la première qui concerne les papiers, parce que j'avais lu à la fin qu'il avait été proposé aussi éventuellement une modification de l'algorithme diagnostique proposé dans les recommandations. mais Je ne suis pas arrivée à les décharger. Donc, en fait, ça consiste dans, dans les remplacements de la scintigraphie osseuse classique avec ce type de protocole ou il y a un autre type de, de, euh, de prise oui, en charge alors, suggérée euh, Oui, ça serait une proposition de nouvel algorithme. Euh, mais la limite à ça, c'est que pour l'instant, bah, tous les centres ne font pas euh, de clichés précoces déjà, déjà et euh, je ne suis pas sûre qu'on ait encore euh, suffisamment de preuves euh, pour euh, éliminer la preuve histologique dans le diagnostic d'amylose AL, qu'on n'est pas sur euh, du 100%. Et donc, euh, je pense qu'on doit encore rester à la preuve histologique en cas d'amylose AL. Non, merci. Et puis, j'ai une autre question qui concerne en fait euh, un peu les résultats, euh, bon, c'est vraiment euh, magnifique. Je dirais que si on a un score Madi à 2 à 3, on a sensibilité, spécificité, presque des 100 pour le diagnostic de l'amylose à transthyréthine. Parce que vraiment, c'est ce qu'on s'attend à chaque fois dans, à part pour un test diagnostique qu'on considère parfait. Quoi. Donc, c'est vraiment magique, on va dire. J'ai quand même une question qui concerne la fixation tissulaire. Je vous qu'il y a des sujets qui ont une fixation pulmonaire plus fréquente et sont plutôt des amyloses... Euh, euh, ouais. Et par contre, là, il y a la fixation de la rate et hépatique qui sont plutôt d'autres types d'amyloses. Est-ce qu'on pourra utiliser cela aussi comme un critère diagnostique éventuellement c'est vrai que c'est un peu la, la limite ou la précaution, je pense, dans ce papier, c'est qu'on euh, ne doit pas euh, aller d'emblée d'office vers une amylose AL quand on a une fixation pulmonaire, parce qu'on l'a vu, il y a quand même beaucoup de sujets qui ont une fixation pulmonaire qui sont euh, des amyloses à transthyrétine, alors que bon, pour le coup, la fixation digestive a l'air assez spécifique pour, euh, pour l'amylose AL, en l'absence, bien sûr, de, de fixation cardiaque. Euh, mais c'est vrai que c'est intéressant et probablement que c'est lié à la la participation systémique de cette amylose à elle qui puisse, qui peut expliquer ces, ces fixations extracardiaques. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Moi, j'ai regardé nos public pour l'instant non, mais. s'il n'y a pas de questions, moi je, peux, je peux faire un commentaire parce qu'on a encore quelques minutes donc effectivement, merci d'avoir choisi ce papier hein, parce que c'est pas moi qui... <rire> c'est toi qui l'as choisi c'est un papier issu de cette équipe et je crois que le but c'était vraiment de, on voyait ces fixations extracardiaques et on ne savait pas trop quoi en faire et donc l'idée a été effectivement de voir si ça avait une utilité voilà. et donc la grande surprise c'est de voir que dans les AL effectivement, quand il n'y a pas de fixation cardiaque s'il y a une fixation extracardiaque ça oriente vers mylose AL et effectivement, dans les AL, on a été très surpris de voir des fixations hépatiques et spléniques, euh, soit l'une, soit l'autre, soit les deux, euh, assez, euh, enfin, relativement fréquemment par rapport, euh, voilà, sans fixation cardiaque. Et c'est très étonnant, on ne sait pas exactement ce que ça marque. Hein. On a aussi des amylos avec des fixations rénales, hein, sans fixation cardiaque. C'est assez étonnant, en fait, du point de vue du mécanisme physiopathologique, je ne le connais pas, euh, d'imaginer qu'on puisse fixer sur un organe et pas sur l'autre alors que le TTR, effectivement, c'est des fixations diffuses. Et comme tu disais dans les TTR, quand on avait des fixations diffuses, le pronostic était mauvais, mais c'est probablement lié à l'évolution de la maladie, c'est-à-dire qu'on voit effectivement qu'ils vont développer de l'amylose un peu partout. Quoi. Donc, c'est probablement des formes plus tardives. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les formes tardives ont moins de fixations cardiaques que les formes plus précoces, parce que le traceur va en fait diffuser partout et dans les ratios que l'on a. Si on fait notamment le ratio cœur sur corps, et ben on a moins de fixation et parce que la fixation devient diffuse. Enfin, il y a le grand spécialiste de la scintigraphie qui est Olivier. Donc voilà. Et puis pour le précoce, ben nous, on n'utilise que ça. Mais il y a d'autres papiers qui vont arriver, d'autres équipes qui confirment ces résultats. Mais là, je ne peux pas en parler, mais ça arrive. Euh, voilà. Donc Je pense que l'intérêt du temps précoce, c'est d'économiser du temps machine hein, et de pouvoir faire des examens même euh, tard l'après-midi. puisqu'on n'est pas obligé de reprendre le patient à distance. C'est vrai que ce n'est pas encore utilisé par toutes les équipes, mais c'est Olivier spécialiste. Alors... Non, sur, <rire> sur la fixation extracardiaque, sur la fixation, on ne connaît pas très bien le mécanisme de fixation. Hein, on sait que c'est lié euh, au, au calcium et du coup probablement euh, au métabolisme phosphocalcique qui lui dépend aussi de l'environnement, euh, le pH, etc. Ce qui fait qu'on peut imaginer que dans certains organes, on a un environnement un peu différent qui fait que... Euh, donc, il y a une liaison du radiotraceur sur le calcium des fibres. Ça reflète toujours la présence de fibres. Euh, donc, mais le mécanisme exact, on en le prend connaît Et après, pour les temps précoces, euh, euh, ouais, c'est débattu. Hein, euh, et tout le monde ne l'utilise pas. Euh, ceci étant. Euh, je pense qu'il faut faire attention, parce que suivant les traceurs, et moi on va envoyé des images de certains centres, où suivant le, le, le temps d'acquisition que tu fais, tu n'as pas tout à fait la même cinétique de fixation du radio traceur. et je pense qu'il faut vraiment se méfier. On peut, on peut se faire avoir, et on peut avoir des... On s'aperçoit qu'en fait, tous les traceurs ne se valent pas, et probablement tous n'ont pas la même cinétique de fixation. Oui, c'est-à-dire que le, le, le traceur HMDP qu'on utilise a une fixation dans les tissus mots dès la dixième minute, en fait. Donc, le, la chose qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, comme c'est les tissus mou qu'on voulait, on n'avait pas obligé d'attendre trois heures la fixation osseuse. En fait, hein. C'est ça le, le substratum que vous connaissez. Mais euh, Donc, effectivement, ce qu'on fait, c'est un contraste entre le cœur et l'os. Mais comme l'os, finalement, on n'en a pas besoin. L'idée était d'aller plus vite, en fait, et de, de gagner du temps machine et du temps d'examen pour les patients, qui sont souvent très âgés, d'ailleurs, dans les séniles. Donc, c'est pas plus mal de ne pas les laisser quatre heures à la scintille pour faire les les différents examens. Enfin, c'est comme ça que nous, on a réussi à faire plus de patients. Est-ce que ça veut dire qu'on doit conseiller à nos isotopistes de choisir plutôt l'HMDP que le DPD ben, On a comparé, nous, les deux traceurs. Il n'y a pas de différence en fait, entre les deux traceurs. HMDP et DPD, c'est pareil. C'est le MDP qui marche moins, moins dans la Mais là, Olivier, je ne sais pas, toi, tu as une expérience. Le MDP, définitivement. Le MDP, définitivement, ça... Il y a, il y a des, des études qui montrent que clairement, on a des, des faux négatifs et ça ne fixe pas très bien. Et ensuite, le, le HMDP et le DPD sont considérés comme étant ayant exactement la même valeur. Ceci dit, on, on va voir sortir quelques petits cas cliniques, enfin des trucs des case reports qui montrent qu'on a peut-être des fois des différences. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est le, le pyrophosphate, le, le PYP, qui lui a une cinétique beaucoup plus rapide et qui peut être imagé dès une heure. À, enfin, pas, le PYP n'a pas du tout la même cinétique de de fixation que le DPD la Bon, du coup, je vais reprendre le, la main parce qu'on va passer au topo suivant. Euh, je vous introduis du coup le, la présentation du professeur Duboc de Cochin qui va discuter des résultats de l'assistance de longue durée chez des patients porteurs d'amylose comparé à d'autres populations de patients sur les données de registre Intermax. Bonjour à tous, je vais essayer de faire un écran partagé. Est-ce que vous l'avez là On l'a en forme, en présentation PowerPoint. Ouais, je, cherche, je cherche diaporama. En tout cas, ça passe. Ça passe. Alors, où est-ce que c'est diaporama C'est tout en bas à droite. Exact. Alors oui, c'est un, un article qui euh, s'intéresse à l'assistance circulatoire de longue durée, basé sur le registre Intermax, Interagence aux États-Unis, qui recense tous les patients hein, euh, qui sont assistés, quel que soit le système d'assistance circulatoire en regardant s'il y avait une particularité pour les patients atteints de cardiopathie amyloïde. Alors, amyloïde, il n'y a pas de distinction faite en fait entre les différents types d'amylose cardiaque. Ce registre, euh, c'est des patients qui ont été inclus dans ce registre entre 2005 et 2017. Euh, vous voyez qu'il y a beaucoup de patients dans le registre en général, euh, presque 20 000, un peu plus de 20 000, mais euh, dans les cardiopathies amyloïdes, naturellement, la proportion est beaucoup plus petite, probablement euh, parce que, il y en a beaucoup moins que les cardiopathies dilatées, mais aussi peut-être pour des raisons d'acuité diagnostique qui n'ont peut-être pas été exhaustives, même s'il y a eu euh, un certain nombre de patients qui avaient une histologie sur les fragments de myocarde ou sur, ou sur le myocarde entier, quand il était retiré complètement. Alors, les différences, c'était d'essayer de voir s'il y avait une particularité pour les patients assistés en longue durée dans le domaine de la cardiopathie amyloïde. Vous voyez qu'en termes de population, il n'y a, a pas grande différence, mais c'est difficile de sortir une différence significative, même si leur méthodologie, tenait compte de cette hétérogénéité entre les dilatés, les restrictives non aminoïdes et les aminoïdes qui sont au nombre de 46 dans ce registre de plus de données. Alors, euh, les patients étaient naturellement sévères. Euh, il y avait un peu plus, plus d'intermax profil 1, c'est-à-dire en gros c'est du choc cardiogénique, dans, en pourcentage dans les cardiopathies amyloïdes que dans... Les cardiomyopathies dilatées. Euh, ils avaient beaucoup d'ICD pour les deux premières catégories, beaucoup moins dans les cardiomyopathies amyloïdes. Naturellement, la fraction d'éjection était pratiquement normale dans les cardiomyopathies amyloïdes, mais surtout c'était le diamètre qui était normal dans les cardiomyopathies amyloïdes versus euh, ce qui est observé dans les cardiomyopathies dilatées, qui est assez normal. Le NT pour BNP était en moyenne plus élevé, 1600 versus 4000, mais enfin est-ce que c'est une, une grande valeur Sinon, pas d'autres différences sur les paramètres biologiques. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que le type de device utilisé, le type de device utilisé, c'était en grande partie des LVAD, des monoventriculaires gauche polypéatées, ce que l'on sait, alors que pour les amyloïdes, il fallait soit des bivades, les, les bivades, on n'en fait plus maintenant, soit des, des cœurs artificiels complets, euh, euh, euh, parce qu'il y avait une défaillance plutôt euh, biventriculaire et que les assistances longues durées euh, sur les dilatés étaient plutôt de, des monogauches avec un DD préservé. Euh, bon, Le, le flux, euh, peu importe, il n'y a pas tellement de différence entre les deux choses, mais quand on regarde, alors c'est les résultats qu'ils présentent, hein, les amyloïdes versus les non-amyloïdes, les dilatés, alors là c'est de l'incidence de mortalité, vous voyez que euh, à, à l'ablation du matériel théoriquement en vue d'une d'une transplantation, et que la mortalité est de l'ordre de presque 40 ce qui est très différent des autres, et en particulier des dilatés, qui explique que le bridge à la transplantation dans les dilatés est quelque chose qui est passé dans le domaine, enfin dans le domaine commun. Alors, quand ils regardent en fonction du type d'appareillage utilisé, en sachant que le BIVAD et le Total Artificial Art est beaucoup plus fréquent dans les amyloïdes que dans les cardiomyopatibulatés. Vous voyez que là aussi, quand on regarde les courbes de mortalité, les LVAD, on a très peu pour les amyloïdes, mais ça meurt également beaucoup. Les BIVAD, il y en a plus pour les amyloïdes, mais ça meurt aussi beaucoup, beaucoup. Et les cœurs complets, là aussi, alors ça meurt un peu partout de la même façon. Donc, ce n'est pas une solution idéale comme bridge à la transplantation. Alors, ils ont essayé justement de faire la différence dans les amyloïdes entre les deux groupes, bridge à la transplantation ou par destination. Vous voyez que dans le bridge euh, à la transplantation, ben là aussi, quand on compare ça aux autres, là, la bleue, c'est la, la dilatée, mais qui a une mortalité très, très importante euh, et que peu, finalement, vont arriver à la transplantation. Euh, et, et par contre, en, par destination, c'est encore plus catastrophique car on a une mortalité de pratiquement de 80% à 4 ans. Alors encore une fois, on est sur de petits échantillons. Euh, autre point qui a été analysé, c'est les complications lors de l'implantation du système. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'hémorragie. Euh, qu'il y a Alors, ce qu'ils ont appelé de Early Neurological Dysfunction. Je n'ai pas très bien compris ce que c'était. Euh, mais bon, des habillages neurologiques probablement liés au dépôt amyloïde en périphérie, je n'ai pas, pas vraiment saisi. Mais enfin, plus d'insuffisance rénale et plus de, euh, de early major beauty. Alors, la, la conclusion de tout ça, c'est assez simple, euh, c'est que bon, il y a besoin quand on veut assister une amylose cardiaque. Encore une fois, il ne faut pas la distinction entre AL et transséritine. Euh, euh, ben, euh, il, faut, il faut bien y réfléchir et que très souvent c'est du biventriculaire enfin de l'assistance euh, du cardio ouest complet quoi. Euh, dans ce cas là euh, ben, c'est probablement lié à, à la lourdeur de ce système le pronostic euh, n'est pas très bon et euh, leur conclusion leur c'est conclusion, qu'il faut y réfléchir à deux fois avant de poser l'indication de, de l'assistance alors, il y aura, je sais, peut-être que ça a déjà été présenté, une autre présentation sur la, euh, le travail du groupe de sinaï sur la transplantation cardiaque dans la mylose. Eux, je ne vais pas dé déflorer ce travail, cette présentation, mais quand on regarde leur conclusion, toujours sur une cinquantaine de malades, leur conclusion est un petit peu plus optimiste en termes de transplantation et aussi de de bridge à la transplantation, euh, euh, mais encore une fois là c'est pas sur neuf malades. Donc voilà, le, ce grand registre montre qu'il y a peu d'amylose assistées et que quand on les assiste c'est pas c'est pas très bon et qu'il faut bien peser euh, l'indication de l'assistance, surtout en termes de bridge à la transplantation. C'est des gens qui n'ont pas trop de comorbidités, et probablement, comme on vient de voir, de fixation extra cardiaque. Euh, lors euh, de cette mise en place. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation. Euh, moi, je commence par une petite question. Pensez-vous qu'ils ont, qu'il y a un biais dans le sens qu'ils ont, qu'ils ont implanté les malades plutôt plus graves ou des malades plutôt moins sévères parmi les amyloses Ils ont implanté des malades plus graves plutôt plus grave d'après leur classification. Il y avait un petit peu plus de stade 4 et il y avait plus de, de choc cardiogénique au début. Donc ça, ça peut jouer effectivement dans la sévérité de, de, de, des résultats. J'ai juste euh, un, une petite réflexion, euh, une, euh, un, un, un, un questionnement sur... Euh, euh, une lacune, je pense, dans le papier, c'est qu'on ne sait pas euh, quel, est, quel était le type d'amylose. Je pense que ce n'était pas possible de le déterminer sur les, euh, les registres. Mais donc, euh, je vois qu'avec un âge moyen de 61 ans, on aurait pu dire que c'est peut-être plutôt les amyloses AL. Et quand on voit qu'il y a plus de sur noir, on, on dirait qu'il y a peut-être plus euh, d'amylose TTR. Donc, euh, je pense que c'est un petit peu difficile de, de répondre à cette question. Et puis, il y avait aussi... Euh, Quelque chose que je n'ai pas très bien compris, alors peut-être que j'ai mal lu, je ne sais pas si vous avez la réponse. Euh, il, y a, il y a plus de mortalité, évidemment, chez les patients qui ont, qui ont une amylose. Mais quand on compare aux, aux autres patients qui ont été assistés, la mortalité est supérieure aux autres cardiopathies uniquement dans le groupe LVAD. Alors que quand on regarde le groupe amylose lui-même, ben on ne voit pas plus de mortalité sous LVAD qu'avec les autres d'autres devices, donc je ne sais pas s'il on euh, ne voit pas très bien cette discordance. Euh, moi je vais l'interpréter interpréter comme ça, c'est que le LVAD c'est bien, mais que l'amylose, le, le reste c'est moins bien, et que la l'amylose très souvent ils ne peuvent pas leur mettre de LVAD. Donc ce qui revient euh, au même, donc c'est vrai que, surtout ce qui est impressionnant c'est, le LVAD, qui, qui, enfin pour les autres cardiopathies, ce qui n'est pas le propos ici, mais qui, qui est quand même une bonne solution quand c'est fait assez tôt comme bridge à la transplantation, voire même quand on ne veut pas les transplanter comme assistance par destination. Pour, pour l'amylose, je ne pense pas qu'on puisse conclure définitivement, il ne faut surtout pas faire d'assistance dans l'amylose, sûrement pas, parce qu'il y, y, y a tous ces biais de sévérité, et tout. mais... Euh, je crois qu'avant de le faire, c'est une discussion individuelle pour chaque patient, mais ce ne sera pas quelque chose d'automatique. Ce ne sera pas quelque chose d'automatique. Mais ce que vous dites est complètement vrai, c'est que ce que l'on voit, c'est que le LVAD, c'est bien, et puis les autres, c'est moins bien. Quoi. Le cœur artificiel total, quand on met surtout en catastrophe sur les gens qui ne vont pas bien, euh, ben c'est ça que ça montre, effectivement. Est-ce qu'en euh, est qu pratique, il euh, faudrait ne pas attendre euh, évidemment que les patients soient trop mal et euh, peut-être les inscrire plutôt directement sur les attentes de greffe pour euh, peut-être euh, éviter le passage par l'assistance euh, Pour la je pense que oui, ça me paraît être indispensable parce que j'ai l'impression que l'assistance, à un moment où on se pose la question de la transplantation ne peut être que, bi que biventriculaire, donc totale. Et c'est là où on a la, la, la morbidité et la mortalité élevée de ce type d'assistance comparativement à celle du M20. Donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être se poser la question plus tôt et les faire inscrire sur liste plus tôt qu on qu'on ne les contrôlera pas. Monsieur. Donc si on part en fait sur une assistance mieux partir d'emblée sur un, bi, un, un biventriculaire. Si, si on n'a pas d'autre choix, parce que j'imagine qu'ils ne meurent pas tous, tous hein, mais ils meurent beaucoup, si on n'a pas d'autre choix, partir là-dessus et ensuite, euh, ensuite les faire transporter. On a tous des, des, des patients qui ont été sous assistance biventriculaire euh, ou sur... Euh, cardio-ouest ou sous le jardique, avant de pouvoir être transplanté. Dans une autre époque, maintenant, on a plus de patients sous l'ELVAD parce qu'on les prend plutôt avec le VD. On a, on a souvent la surprise de voir qu'il peut, euh, qu peut réagir favorablement. Euh, mais c'est vrai que dans cette pathologie particulière, on a l'impression, si on est contraint de partir sur une assistance, elle ne peut être que totale. Si je peux poser une dernière question. Euh, on voit que ces patients en fait, ils meurent beaucoup de, euh, de défaillance multiviscérale, ce qu'on comprend bien parce que, évidemment, c'est une pathologie qui est, qui est pathologie systémique. Euh, Est-ce qu'il y a euh, dans la décision euh, un, un score qui doit être fait, de, un score de comorbidité, par exemple, ou d'atteinte systémique, qui fait qu'on va récuser ou qu'on va partir vers l'assistance dans l'assistance ou dans l'assistance dans le but de, de le transplanter. Donc, c'est donc dans une assistance comme bridge à la transplantation. Je crois que c'est, là aussi, c'est une discussion. Alors, spécifiquement à, à l'amylose ça dépend des temps de vie. S'il si, si, si y a une atteinte digestive, s'il y a une atteinte euh, euh, rénale, là, ça devient, on les on récuse non pas pour l'assistance, mais pour la transplantation. Donc, c'est... Dans ce cas-là, comme on sait que par destination, apparemment, ce n'est pas du 100 mais il y a 80 de morts enfin, sur cette petite série. Il y a 80 qui sont morts à 3 ans euh, et la plupart, 50 qui sont morts dans les, juste, juste après l'implantation, on va dire. C'est peut-être un peu... On se poser la question. Quelqu'un de jeune et tout ça, mais si on en a rarement... Ça, ça va être du cas par cas. Je ne sais pas s'il y a vraiment dans les... Vraiment une grille dédiée, euh, peut-être que Thibault le sait, dans les amis. Une, une grille de comorbidité. Si on fait le parallèle avec les deux publications qui ont donné des résultats optimistes de transplantation, que ce soit la série de Mancinaï ou ou une série anglaise, le, enfin, il semblait expliquer que leurs résultats sont liés effectivement au screening des comorbidités. Mm -hmm. Et qui est quasiment aucune atteinte extra-cardiaque. Et en particulier pas d'atteinte neurologique, d'atteinte digestive et d'atteinte cérébrale qui sont associées aux plus de complications après. Alors peut-être qu'il faudrait le même raisonnement pour les assistances pour, pour optimiser les, les résultats. Et dans celle du monde ils ont eu sept patients assistés. Et ces sept patients assistés euh, en, en comme bridge à la transplantation. Ils sont, alors, il y, avait, il y avait des LVAD, il y avait 5 LVAD, je crois, de mémoire. Euh, c'est 7 patients assistés, il y a eu 85% ou 90%, ils ont mis ça en pourcentage, c'est 26, donc qui sont arrivés à, à la transplantation. Merci beaucoup, je crois qu'il faut, il faut conclure. Merci aux deux orateurs pour la clarté de leur présentation et pour nous avoir partagé ces, ces deux papiers très intéressants. Et puis donc la prochaine euh, bibliothèque aura lieu, non pas dans 15 jours, mais euh, dans une semaine, c'est-à-dire le jeudi 3 juin 13h30. Voilà, au revoir à tous.